Toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. Musique Bélier et Ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de décembre. Eh bien, nous sommes en période Sagittaire bien évidemment, mais nous n'allons pas parler du Soleil, on va parler de la planète maîtresse du Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter, qui le 2 décembre quitte hein, le Sagittaire pour entrer en Capricorne. Alors le Capricorne, vous le savez, c'est votre secteur de carrière, c'est un secteur très important de votre thème, qui va vous demander d'avoir une conduite assez rigoureuse dans votre euh, profession, dans vos activités en général, il ne faudra pas être trop rapide, il ne faudra pas vouloir faire les choses instantanément parce que Jupiter en Capricorne valorise, amplifie tout ce qui est lié au temps et à la durée. Donc ne soyez pas pressés là toute l'année euh, 2020 parce que il euh, n'y a pas que Jupiter hein, qui va se retrouver en Capricorne, il va y avoir deux autres planètes, parfois 3 hein, quand euh, Vénus y passe, enfin bref! Il euh, y a euh, foule <rire> en Capricorne cette année et euh, Jupiter donc fait partie des planètes euh, qui peuvent vous apporter aussi beaucoup hein, dans la mesure où euh, euh, ce sont des chances de réussite qui vont s'offrir à vous. Vous allez peut-être pouvoir grimper un échelon, ou avoir les honneurs de votre profession. Euh, il se peut que vous fassiez quelque chose qui soit euh, repris, euh, qui soit diffusé, ou euh, bon, si vous êtes dans le commerce, c'est pas qu euh, que votre bilan soit extrêmement euh, satisfaisant. Euh, après euh, le 22, et euh, eh bien le soleil rentrera en capricorne hein, et va se trouver euh, évidemment euh, conjoint à jupiter donc euh, ce sera le moment ou jamais en tout cas pour le premier décan de euh, montrer quels sont vos talents, euh, de, de, de vouloir euh, vraiment euh, Arriver à atteindre hein, euh, l'un de vos objectifs. Et il n'y a pas de doute pour moi, je pense que vous atteindrez cet objectif. On va parler de votre travail maintenant avec Mercure. Hein qui va rentrer euh, en Sagittaire, donc elle va être dans le signe du mois, à partir du 9, euh, et euh, bien évidemment elle est en bon aspect avec vous, puisqu'elle est dans un signe de feu, donc les idées vont fuser de tous les côtés, vous serez extrêmement rapide hein, à, à, à trouver euh, bon des solutions aux, aux, aux problèmes qui se présentent. En plus de ça, il peut y avoir avec ce Mercure une notion de ou de travail avec l'étranger ou avec des personnes de, euh, de l'étranger ou euh, vous pouvez aussi vous faire un faire un déplacement, c'est-à-dire que ça va être les vacances euh, euh, en fin de mois et que peut-être vous allez partir. Hein? Euh, alors je dis pas forcément à l'étranger, mais il y a une notion souvent avec euh, Mercure se trouve en neuf avec la neuf de prise de distance, d'éloignement. Donc ça. Euh, nul doute que ça vous fera du bien euh, de pouvoir euh, partir. Mercure représente euh, le travail bien sûr, le travail quotidien, mais aussi la manière dont vous êtes en relation avec les autres. Alors avec ce Mercure Sagittaire, il vous est conseillé de ne pas être trop dans la... je vais dire un mot un petit peu... Euh dans la vantardise, on a tendance, quand Mercure est en Sagittaire, à en faire des tonnes, à dire oh ben j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, euh, euh, j'ai tel projet, ça va être exceptionnel. Essayez de ne pas trop vous vanter, de ne pas trop... Il hein, y, y a un côté où vous voulez avoir de l'importance aux yeux des autres. Bon, ça n'est pas du tout répréhensible, mais il ne faut pas non plus euh, que les autres euh, en aient marre hein, en se disant bon bah il ou elle euh, vraiment euh, nous envahit avec euh, ces discours euh, de réussite, ces discours, euh, parfois des discours euh, politiques aussi, parce que la neuf euh, peut représenter vos opinions. Alors peut-être que vous allez essayer de faire partager vos opinions au plus grand monde, mais allez-y en douceur! Hein? Mm. Vénus, votre planète d'amour et d'argent, euh, bon se trouve en Capricorne, là où est Jupiter, mais elle ne se rencontre pas pour l'instant, euh, et elle va être restée en Capricorne jusqu'au 20 décembre, avant de rentrer en Verseau pour les fêtes. Donc le côté Capricorne, c'est pas euh, franchement le, le, le meilleur signe non pas pour euh, Vénus, mais par rapport à vous, hein, le fait qu'elle soit dans votre milieu du ciel, euh, sous l'égide de, de Saturne, parce qu'elle va rencontrer Saturne, elle va rencontrer Pluton, et Saturne est le maître du Capricorne, donc elle va être très sérieuse, elle va rester dans les rails, il va pas être question de passion, de frisson euh, euh, d'amour, euh, voilà, qui se développe rapidement, non! Encore une fois, Vénus est sou soumise au temps, au temps, euh, à la rigueur, euh, à, à la durée, et donc si vous euh, avez entamé une relation euh, cette année, ou dans, enfin, dans les mois qui euh, précédents, eh bien il faudra lui donner du temps! Hein, euh, si ça n'est pas tout de suite, immédiatement, dans l'instant, la grande passion, bah dites-vous que peut-être euh, vous êtes en train de construire. Hein. C'est peut-être un mot qui vous est, euh, comment dire, pas étranger, hein, pas du tout, mais euh, vous prenez rarement le, le temps de construire, parce que pour vous, il faut que tout soit établi euh, presque instantanément. Donc là, la conjoncture vous demande ce mois-ci et dans les mois qui viennent de prendre en compte la notion de temps, que ce soit en amour ou même euh, dans les autres attributions de Vénus, c'est-à-dire les histoires d'argent. Alors euh, c'est vrai que ça vous prendra du temps pour être payé, ça prendra du temps vous pour que vous payiez ce que vous devez euh, ou à l'administration ou à, à, à n'importe qui, euh, quoi qu'il en soit, donc le, le, le, le dénominateur commun pour ce mois et pour les mois à venir, c'est vraiment le temps, la durée, la patience, la persévérance, voilà toutes les qualités du Capricorne que vous devez absolument intérioriser si vous voulez être en phase avec cette conjoncture. Nous allons parler de Mars, hein, la planète qui gère vos énergies, votre activité, euh, bien sûr la façon dont vous dépensez hein, vos énergies, et elle se trouve tout le mois en Scorpion. Alors déjà elle est bien en Scorpion, parce que c'est un de ses domiciles comme on dit, c'est-à-dire là où elle s'épanouit le plus. Hein. Il y a le Bélier et le Scorpion, ce sont vraiment ses deux signes favoris. Et en Scorpion, alors l'énergie est beaucoup plus intériorisée, en Bélier elle sort tout de suite, hein. euh, on, on voit ça hein. chez vous, vous, êtes, vous extériorisez les choses très très rapidement, à moins d'un ascendant qui va dans le sens inverse, hein. mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Euh, toujours est-il que euh, ce Mars en Scorpion euh, donc est très, euh, comment dire, euh, farouchement déterminé. Hein? Il a une forme d'inflexibilité, une espèce de force comme ça euh, qui, qui s'exprime à, à l'intérieur, hein? qui s'exprime pas forcément à l'extérieur. D'autant plus que euh, le secteur occupé par Mars est un secteur de mystère, de secret, un secteur un petit peu de manipulation aussi. Or, il est très possible que vous soyez obligé de manipuler quelqu'un pour obtenir ce que vous voulez. Hein? Alors évidemment il y a des questions d'argent qui vont être au milieu de tout ça parce que le secteur où se trouve Mars est également un secteur financier, ça ne parle pas du tout de votre salaire ou de vos revenus habituels, ça parle plutôt d'héritage, euh, de, de donations, euh, ou de petits bonus comme ça que vous allez ramasser en, en faisant une bonne affaire. Hein. Euh, mais donc avec Mars, il euh, bah, va falloir réclamer, mettre le poing sur la table pour, pour qu'on vous paye, et euh, avec les, les lenteurs euh, imposé par les autres planètes, ben vous risquez d'être un petit peu furibard par moment, hein, ce sera pas tout le temps, mais par moment. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir euh, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis euh, si vous voulez en savoir plus euh, sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr,